Bonsoir à toutes et à tous. Maxime, je te laisse me rejoindre si tu veux sur scène. Bienvenue pour euh, ce, ce dernier webinaire, on va dire cette dernière track principale, avant d'accueillir notre keynote notre, notre, notre, notre alien et la, et la table ronde. Donc du coup... Euh, nous avons le, le plaisir d'accueillir euh, Maxime ce soir euh, une nouvelle fois parce que ce n'est pas la première fois qu'il euh, qu donne des conférences à la FUB et on l'en remercie encore une fois pour ça. Il va nous parler aujourd'hui de fenêtrage et autres interfaces graphiques en PHP. Je vous avoue que ça a aiguisé euh, pas mal notre curiosité lors de la sélection du CFP et je vois que vu le nombre de personnes qui se joignent à nous petit à petit, nous ne sommes pas les seules personnes curieuses. Bah, du coup, Maxime, je, je te laisse la parole alors je vais partager tout ça euh... donc euh, je vais rectifier quelque chose pour tout de suite dire qu'on me met une pression euh, assez importante euh, c'est ma première présentation au forum PHP euh, et du coup j'apprends qu'il y a du monde dans la salle merci pour le petit coup de pression j'avais pas l'info. Euh, bienvenue à tous <rire> euh, on va parler de trucs un peu rigolos avec PHP qu'on n'a pas l'habitude de faire je me présente, je m'appelle Maxime, je suis développeur PHP chez Wishiban et j'insiste bien sur le petit côté PHP parce qu'en fait, je vais pas mal vous parler de C, mais sachez que mon expérience en C est assez limitée. Je m'occupe pas mal de l'AFSI. L'AFSI, c'est l'association française des utilisateurs de Symfony. Qu'est-ce que je fais pour l'AFSI habituellement En fait, je vais être principalement la personne qui va organiser les événements. Et, euh, mais ce n'est pas une, as une association qui fonctionne uniquement par moi. c'est une association qui fonctionne euh, avec tous ses membres. Donc euh, chacun euh, aide, il y a beaucoup de membres qui ont aidé à la participation de plein d'événements. Euh, et euh, à ce titre, euh, bah, si jamais ça vous intéresse de participer à une telle association, euh, bah, n'hésitez pas, d'autant plus que c'est vrai que l'association est un peu morte euh, par ces temps de Covid, puisqu'on existait principalement euh, via les événements. Donc, si certains d'entre vous se sentent motivés pour organiser des événements virtuels, par exemple, euh, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc ça, c'était le petit instant promo aussi. Euh, sinon, globalement, moi, je suis un peu touche à tout. Et c'est ce qui nous amène à cette présentation, au final. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter. Bien sûr, vous pouvez aller voir ce que je fais sur GitHub. J'ai un blog avec un nombre de domaine incroyable que vous pouvez aller consulter. Et je l'espère qu'il y aura un, un grand nombre d'articles d'ici la fin de l'année. Je fais une petite promo de moi-même, finalement. Euh, J'ai développé une petite librairie qui s'appelle Melodia. Euh, J'ai écrit euh, assez récemment euh, tout l'ensemble de documentation qui permet d'utiliser. C'est assez simple, c'est basé sur Symfony, des composants différents d'API Platform. Ça fonctionne de manière différente d'API Platform. Euh, c'est plus simple, euh, mais ça permet de faire euh, des, des choses tout à fait correctes euh, et surtout euh, complètes. Il enfin, n'y a pas, y a pas de, de manquement dans cette histoire. Euh, donc, si vous voulez acheter un œil, n'hésitez pas. Et également, je dois vous parler de Game Ball. Ball, qui est un jeu vidéo que je, que je développe avec des amis sur mon temps personnel. C'est un jeu vidéo temps réel qui est assez sympathique. Voilà, il est hébergé sur GameBall.com. On espère euh, sortir des nouvelles versions dans le futur, mais pour l'instant, il est déjà jouable. Sinon, pour vous parler euh, un petit peu plus de, de ce que je peux faire voilà, en open source, euh, notamment, j'ai euh, écrit une librairie de WebSocket pour PHP, qui est basée sur React PHP. Euh, j'ai une petite librairie d'outils qui peut vous aider au quotidien, donc ça peut valoir le coup aussi d'aller jeter un oeil. Et puis euh, un, un petit set de tools qui permet de, de faire des domain events avec Doctrine. Des euh, petits trucs sympathiques euh, que j'ai pu développer qui peuvent vous aider. Parlons euh, du cœur de cette présentation. Ici, je vais vous parler de PHP FFI. Qu'est-ce que c'est PHP FFI Alors, pour présenter. PHP FFI, évidemment, j'ai cherché qu'est-ce que c'est dans Google. Donc, le premier résultat, c'est une page de Wikipédia qui nous parle de Final Fantasy 1. Ok, euh, ça va être compliqué. <rire> très bien. Euh, donc, en fait, ce qu'il faut chercher, on comprend assez rapidement, c'est l'IBFFI. Et l'IBFFI, euh, c'est assez peu connu pour que euh, la seule page de documentation euh, existe en anglais et euh, qu'elle ne soit pas très complète. En fait, c'est une librairie en C. Euh, qui va nous permettre d'utiliser des fonctionnalités du C dans un autre langage. Alors, comme ça, ça a l'air assez vague, mais en fait, euh, c'est une, une extension du coup PHP qui va utiliser cette librairie FFI, et c'est cette extension qu'on va pouvoir utiliser euh, pour, euh, pour, faire, pour exécuter les fonctions C. Euh, cette extension est disponible depuis euh, PHP 7.4, et euh, elle va nous permettre d'utiliser des librairies notamment en C, mais en réalité, ça va nous permettre de faire un peu plus que ça, puisque ça nous permet d'exécuter de, des, des fonctions d'autres langages. On, va, on, on le verra plus tard, on en reparlera. Euh, dans quel but euh, bah, Tout simplement parce que, on le sait, euh, le, le C, tout simplement, c'est plus rapide que PHP. Euh, quand on va exécuter un gros bloc de code en C, ça va aller forcément beaucoup plus vite pour la simple et bonne raison que c'est compilé. Voilà. Euh, et puis... Euh, L'autre avantage, c'est que, puisqu'on peut le faire avec une extension, euh, on va avoir une API bien plus stable, c'est-à-dire que si vous développez une librairie, enfin, un petit, un petit set d'outils qui va utiliser euh, des fonctions FFI, enfin des fonctions en C, ça va être plus simple de le faire en PHP en utilisant FFI, parce que, par exemple, ben, tout ce qui va être euh, l'objet FFI, etc., ça fait partie de PHP, euh, ça va continuer d'exister avec la même API, alors que euh, quand on fait une extension en PHP, et bien, à chaque nouvelle version de PHP, potentiellement, on va avoir des cassages de compatibilité par rapport à l'intérieur de PHP, puisque c'est normal que PHP puisse modifier les choses à l'intérieur de lui-même, et du coup, c'est un peu plus difficile à maintenir. D'autant plus qu'avec FFI, vous allez le voir, on va pouvoir utiliser du C vraiment très très facilement. Euh, alors comment euh, Voilà, c'est très simple, il suffit d'avoir PHP 7.4 minimum, c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un an, finalement et euh, d'avoir euh, cette fonctionnalité d'activer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en web, ça ne va pas être activé par défaut. Euh, par exemple, l'option enfin, qui va être sélectionnée par défaut, c'est « Preload » bien souvent. Euh, « Preload », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça va fonctionner dans votre code qui est préloadé, et ça va fonctionner dans euh, votre, euh, votre cli par défaut. Voilà, ça ne va pas fonctionner sur tout ce qui est web et qui n'est pas préloadé. Petite nuance... Hum, on entame le vif du sujet tout de suite avec un exemple d'utilisation. Alors c'est un exemple d'utilisation qui n'a aucun intérêt. Euh, ne le faites pas chez vous. Ne, ne faites pas ce genre de choses. Puisque euh, ce que je vais vous présenter, c'est euh, l'utilisation de la librairie pow de la fonction po en C. Euh, alors que en euh, PHP on peut tout à fait utiliser euh, le fois fois qui va nous faire un exponent Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt. Puis en plus la fonction PO elle existe aussi en PHP. Euh, mais pour l'exemple, c'est très sympa parce que cette fonction est très simple. Alors, comment est-ce qu'on fait euh, On va commencer par utiliser euh, du coup, la, la méthode cdef de, de FFI qui nous permet de déclarer une fonction ici. Donc là, on doit prendre le prototype complet de la fonction en C. Souvent, c'est disponible dans les MAN pour information. Et euh, on doit rajouter aussi euh, quelle librairie euh, on doit utiliser. Donc, ça, c'est pareil, c'est une information qui est souvent dans le MAN. Ici, c'est la libm, pour libmat, euh, qui est une librairie qui est disponible bien souvent avec euh, votre distribution. Et donc, à titre informatif, sous Linux, on a les points SO, sous Mac, ça va être des points dilib. Euh, voilà, et puis, une fois qu'on a déclaré tout ça, eh ben, on peut utiliser directement sur notre objet FFI le PO. Euh, et puis voilà, on lui passe nos deux arguments. Chose très intéressante ici, comme vous pouvez le voir ici, on a deux doubles. Et en fait, euh, en PHP, on vient lui passer euh, des ints. Bon, en fait, euh, PHP, automatiquement, va transformer nos types PHP et donc des ints en doubles. Et ça, c'est bien sympathique. C'est quelque chose que ça a l'air évident comme ça, mais n'oubliez pas qu'on va utiliser du C et donc tout, toutes les problématiques du C vont, vont venir. Euh... On peut ensuite, bien évidemment, déclarer des... utiliser des types du C. Donc Là, par exemple, je vais, je vais déclarer euh, un tableau de deux cases. Alors, très spécifique au C, on doit systématiquement définir de combien de cases va être notre tableau pour la mémoire. Euh, et donc, euh, je peux remplir mes deux cases. Voilà, tout simplement. Et je peux également le voir dumper, ce qui n'est pas forcément évident. Non plus. Euh, donc, c'est un tableau. PHP nous autorise de faire des forages dessus, des counts, mais euh, vu que c'est un tableau qui vient du C, on ne va pas avoir le type natif itérable. Voilà, Petit, euh, petit détail à savoir. Euh, la taille du tableau est fixe, comme je l'ai dit, mais euh, si ce tableau est défini par nos soins en PHP, comme c'est le cas dans cet exemple, euh, on va avoir une erreur de PHP qui nous dit « "Oula, là, euh, tu essaies d'utiliser une case qui n'est pas dans le tableau et donc euh, ça ne peut pas fonctionner. » Ça C'est assez pratique, parce que ce n'est pas forcément le cas si on va récupérer un tableau d'une fonction qu'on a exécutée en C. Donc, ça, ça peut poser des soucis. Un petit souci qui vient se rajouter ici, c'est qu'en fait, j'ai utilisé un int ici, et j'ai mis une valeur trop grande pour ce int. J'ai dépassé euh, la valeur du int, ça a fait un buffer overflow, et je me retrouve avec un nombre négatif qui n'a plus rien à voir. Voilà, donc c'est quelque chose à savoir. On se retrouve vraiment avec les limitations du C. Prenons un autre type de données, les structs. Les structs en C, au final, ça ressemble un petit peu à des objets en PHP. Hein. Euh, donc, euh, ici, j'ai pris euh, le struct tm euh, qui va nous permettre de faire un makeTime. Donc, make time, ça va tout simplement nous retourner euh, le timestamp. Hein. Euh, c'est dans la euh, C, donc c'est assez facile. Voilà. Ça nous permet d'avoir un petit exemple sympa. Euh, et également, on va pouvoir le Vardump. Très cool aussi. Euh, les petits soucis qu'on va avoir par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas faire Isset, on ne peut pas faire Unset. Euh, bon, ce n'est pas, pas forcément très très grave, mais il euh, faut savoir. On sait que tout ne fonctionne pas de la même façon qu'en PHP. Par contre, on peut les cloner. Et on peut les vardumper. L'exemple là, c'est un vrai Voilà, Ça fonctionne. Euh, je vous laisse un petit moment de détente. On a fait un peu de C. Ça peut être un peu chiant. Euh, voilà. Prenez un petit temps. Euh, puisque là, on va attaquer un petit autre sujet. Euh, certains l'auront peut-être vu d'ailleurs. Puisque euh, dans le make time, en fait, ce qu'il attend, c'est un pointeur. Voilà. Tom, tom, tom. Le voilà, notre pointeur. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça Eh bien, étonnamment, ça va être très simple de base. Hein. Euh, il suffit d'utiliser la fonction add, la fonction add qui euh, nous retourne le pointeur. Hop, on l'envoie au makeTime et boum, ça fonctionne. Tout a l'air simple dans le meilleur du monde et c'est en partie avec ce petit paramètre. Ici, je l'ai spécifié, mais il faut savoir que sa valeur est par défaut trop. Euh, ce petit paramètre dit « La structure que tu vas créer, elle est gérée par PHP en mémoire. » Elle est gérée par FFI. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand j'ai terminé mon, ma fonction, mon code, peu importe, euh, PHP, le garbage collector, va récupérer cette variable et euh, effacer la mémoire. C'est très bien, mais ça ne fonctionne pas tout le temps de cette façon. Parce qu'en fait, dans la réalité, on va souvent euh, avoir besoin de cette cette valeur à false. Et... Euh, et donc, malheureusement, il va falloir gérer la mémoire nous-mêmes. Mais, on a une fonction qui va nous permettre de gérer la mémoire, ici, avec Free. Petit détail, ce code ne fonctionne pas. Ce code ne fonctionne pas, tout simplement, parce qu'on euh, a besoin de, de, la vraie, de, de la vraie valeur. Donc On a besoin du thème original. On pas le point, avec le pointeur, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Euh, bien qu'en C, on est l'habitude de faire avec le pointeur, là, en PHP, il va falloir qu'on utilise la vraie valeur. Si, si on le fait, ça fait une fatale erreur de toute façon. Et pour le coup, euh, cette erreur ne va pas forcément poser problème parce qu'elle est assez évidente. Maintenant, on a d'autres problèmes. Euh, les, les valeurs qui sont retournées par les fonctions appréhensées, comme je disais tout à l'heure, en fait, potentiellement, c'est des tableaux, ça va être des pointeurs, et tout ça, ce n'est pas managé par PHP. Donc, ça veut dire qu'il va falloir systématiquement conclure notre mémoire nous-mêmes. Je vous donne un exemple tout de suite. Euh, ça, c'est la fonction globe en C. Donc, évidemment, on a la fonction globe en PHP, donc c'est une nouvelle fois un peu inutile. Mais euh, si on définit, bon, je vous passe la définition de globe qui est un peu plus longue que, que précédemment, euh, si on fait un, un nouveau résultat de globe, on passe ce résultat, ou plutôt le pointeur, en fait, vers, euh, vers notre structure à globe, globe va, va faire son travail, donc il va chercher dans les dossiers euh, tout ce qu'il faut, et il va enregistrer ce résultat dans sa structure qu'on lui a passé en paramètre. En fait, il ne va pas retourner directement le résultat, il va retourner dans euh, le, le paramètre qu'on lui a donné. Donc, on peut utiliser ce paramètre ensuite directement, très bien. Euh, mais après, ce qu'il va falloir forcément faire, c'est passer toujours par l'API de Globe, donc la fonction Globe Free, pour euh, supprimer le, la mémoire. Et là, ce coup-ci, on va lui passer un pointeur, parce que c'est comme ça qu'on fait généralement, on donne le pointeur. Maintenant, j'attire votre attention une nouvelle fois sur cette slide. Euh, là, je suis en train de vous dire qu'on fait des trucs en C. Et en même temps, je vous dis, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me perturbe. Je me dis, là, je peux tout faire, je fais du C. Euh, du coup, ça ne m'a pas plu de ne pas pouvoir faire ça. Alors, je me suis dit, bah, en C, c'est facile à faire. Donc, Du coup, je vais pouvoir utiliser la fonction de C pour free mon pointeur. Mais pour ça, j'avais besoin de développer ma propre librairie. Donc, je vais vous montrer comment on développe une librairie en C qui fonctionne avec PHP FFI. Et c'est assez simple, en fait. Voici le code de ma libre au complet. Donc, vraiment, j'utilise la fonction free directement pour free, le pointeur que je vais prendre en paramètre. Euh, le point H, très simple, hein, j'écris ma définition. Voilà. Ensuite, je vais compiler. Voilà, ça, c'est toute ma, toute ma structure. Donc, j'ai mon dossier include avec mes points H, mon dossier SRC avec mes sources, Vu que c'est un peu fait à l'arrache, on a le fichier compilé qui va se retrouver dans SRC, mais euh, évidemment, dans un vrai projet, on va éviter de faire ça. Et un makefile. Et le makefile, le voici. Euh, les principales choses à retenir ici, ça va être euh, l'option FPIC, qu'on va retrouver en double. Et surtout, surtout, surtout cette, option, cette option shared, qui euh, va nous permettre de générer les points SO. Les points SO, c'est ce qu'on utilise avec FFI pour exécuter du code externe. Voilà. Et donc, tout ça, là, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est tout simplement un, un système de versionning. Hein. On, on sait, quand on, quand on fait une librairie shared, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire .1 pour la version principale, évidemment, et puis pour les versions numéres, point 1.0, etc. Et tout ça, c'est géré avec des liens symboliques et l'aide du petit outil LD config. Voilà. Donc là, vous avez l'intégralité du truc, et ça nous génère un point SO qu'on va être en capacité d'utiliser avec PHP FFI. L'utilisation euh, du coup de cette librairie. Comme tout à l'heure, je mets ma petite définition, ensuite, euh, je lui mets, ce coup-ci, attention, je lui mets vraiment le pass vers euh, le point SO, pour qu'il le retrouve, et ensuite, j'appelle mon pointeur, euh, mon free my compteur. Donc très bien, j'espère que euh, tout va bien se passer et que mon pointeur va être supprimé de la mémoire. Pas du tout, ça ne fonctionne pas. Ah. C'est un peu dommage. J'ai bien mon, mon timestamp qui est affiché, euh, mais je n'ai pas du tout euh, la suppression du pointeur. Ça, ça, ça coordonne carrément. Ça ne marche pas du tout. Bon, écoutez, il euh, n'y a rien qui fonctionne, mais vous voyez le bon côté des choses. On sait maintenant créer une librairie qui va fonctionner avec FFI. Bon, euh, là, je vous ai donné un exemple qui ne marche pas, euh, parce que c'est plus rigolo, et puis parce que la tentative était belle, mais euh, sachez quand même que euh, c'est la bonne méthode. Hein, ça, ça fonctionne avec n'importe quel autre code C qui va, euh, que vous voulez utiliser pour FFI. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir un petit peu vos chakras. Euh, on va aller vers des choses un peu plus bizarres. Puisqu'on a FFI, on est en capacité d'utiliser n'importe quel lib qui est codé en C. Et dans les libres codés en C, par exemple, il y a GTK. GTK, c'est quoi C'est une librairie qui permet de créer des fenêtres. Donc, euh, qu'est-ce qui utilise GTK Par exemple, il y a Gnome. Gnome, c'est euh, l'environnement graphique d'Ubuntu, et de plein d'autres distributions au passage. Et, Gnome est basé sur GTK, donc c'est pour vous donner un peu euh, la, la puissance de, de GTK. Ça, vraiment, ça, ça nous donne accès à beaucoup de choses. Euh, qu Ce qu'on peut citer, par exemple, c'est Gimp, hein, très rapidement, qui est développé avec GTK, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres outils. Hein. La plupart des outils, d'ailleurs, que vous pouvez avoir par défaut sur, euh, sur Ubuntu, ça va être GTK. Donc, euh, On a vraiment pas mal de choses. Comment on installe GTK GTK, c'est très simple. Euh, alors, Souvent, par défaut, naturellement, ça va être installé sur Ubuntu. Euh, mais en fait, là, ce, ce dont on va avoir besoin, c'est euh, la partie dev. Donc, on va être obligé d'installer le paquet dev. Sur Mac, on installe gtk euh, plus 3, et ça va venir avec tout ce qu'il faut. Très simple. Euh, sous Linux, on utilise ça. Sous Mac, je pense qu'il va falloir lui donner la localisation précise, par contre, euh, du DAE enfin c'est dy libre, hein, hein. Et, euh, et ça va fonctionner. Par contre, évidemment, euh, vu que c'est une grosse libre, on va avoir un petit peu plus de travail sur les définitions de tout ce dont on a besoin. Alors, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin d'ailleurs, parce que PHP va être capable de faire des bindings, mais euh, bon, voilà, on va utiliser des fonctions qui ont des types, et ces types euh, contiennent des choses, et ces choses contiennent des choses, et ainsi de suite, et du coup, on se retrouve avec pas mal de choses mais en réalité, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de fonctions qui sont définies dans ce fichier. Et voilà comment on fait une fenêtre en PHP. Euh, ici, ce code-là, vraiment, euh, est en capacité de générer cette fenêtre. Donc, j'imagine vos applaudissements, parce qu'on ne s'entend pas et tout, mais je suis sûr que vous êtes hyper fan. Alors, si on décortique un petit peu ce qui se passe, hein, c'est extrêmement simple. Euh, on fait une nouvelle fenêtre, hop on lui met un label, on fait un container, on met le bouton dans le container, hop, on ajoute le title à la fenêtre, et bam, on lance euh, GTK main. Et la fenêtre apparaît. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est un screen sous Linux d'une fenêtre GTK. Ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut savoir qu'il existe une libre que je n'ai pas testée, euh, accessoirement, mais j'ai vu qu'il qu fournissait les, les bindings, euh, les fameux points .h, avec un peu plus de choses que ce que moi j'avais. Euh, C'était un peu homemade, on va dire. Euh, même si euh, bon, c'est assez simple, au final, on va chercher euh, dans la librairie euh, qu'on veut utiliser, on récupère les points H, et puis on copie plus ou moins tout ce qu'on veut utiliser, et voilà, ça fonctionne. Bon, bah là, le travail est déjà fait dans cette librairie, ils ont déjà récupéré beaucoup de choses, ça peut valoir le coup d'être utilisé. Et si on ne s'arrêtait pas là Et si on faisait encore plus Vous l'avez deviné, il reste un peu de temps de conférence, on va aller chercher plus loin. En fait, il existe une librairie euh, qui s'appelle SDL, qui est codée aussi en C. Alors, les fenêtres qu'on peut faire avec SDL, c'est un peu plus basique que, euh, que GTK, mais par contre, on peut faire plus de choses. Ouais, on va être amené à dessiner dedans, vraiment, et c'est un peu plus rigolo, du coup. Donc, je vous présente euh, Seraphim Arts, euh, aka Kirill Nesmeyanov. C'est euh, un garçon qui habite à Moscou, et ma foi, qui fait des choses très intéressantes. Choses qui peuvent vous intéresser, peut-être. Hein. Euh, donc, GraphQL, euh, le PHP fonctionnel. Bon, il fait même des choses un peu avancées, euh, enfin, compliquées, on va dire, pour le, pour le commun des mortels, dirons-nous. Euh, puisque euh, là, on, on parle de, de choses qui permettent de reconnaître euh, l les, la structure de langage de PHP. Euh, on a du euh, PHP JSON 5, très intéressant, JSON 5, hein, si vous y intéressez. Euh, et puis, on a des trucs un peu plus exotiques, de type PHP Go Framework. J'ai regardé, hein, c'est extrêmement sérieux. Hein. On est sur quelque chose qui est censé être extrêmement performant, et combinaison des deux. Bon, il fait des choses un peu bizarres aussi. quoi. Puis, il fait des choses complètement inutiles, mais qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Il a fait les deux librairies, FFI Loader et FFI Developer, qui sont en fait des librairies de base, une sorte de socle qui va nous permettre de développer d'autres librairies pour FFI par-dessus. IDE Helper, en fait, ça, ça permet tout simplement d'activer de, de l'autocomplétion sur, euh, sur PHP Storm, et puis de manière générale, euh, les IDE ou les, les éditeurs de code que vous pouvez avoir. Et euh, FFI Loader, ça, euh, ça nous permet d'avoir une structure un peu plus sympa pour charger euh, les, les librairies. Hein. Par exemple, lui, il a développé FFI SDL. Bon, bah, on va arriver dans sa, dans sa librairie, on va faire euh, New SDL. Voilà. Au lieu de faire... Euh, tout, euh, toutes les choses que j'ai pu vous montrer précédemment avec FFI. Euh, voilà, il a codé aussi euh, plusieurs librairies autour de SDL. Donc, ça, ça, ça va, nous, va nous arranger pour pouvoir faire des petits tests. Et il a aussi développé euh, des petites librairies donc, autour d'OpenGL et de Vulkan. Alors, OpenGL, c'est une librairie qui est bien connue, qui, qui permet de, de développer des jeux vidéo en 3D, etc. Enfin, des jeux vidéo et plein d'autres choses, en fait, que tout ce qui est imagerie 3D au final. Et, euh, et Vulcan, bah, c'est ni plus ni moins que son évolution. Hein. Euh, puisque Vulcan, bah, euh, son nom d'origine, c'était OpenGL Next. Ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Donc, euh, on a tous les éléments pour coder des trucs très rigolos, au final. Euh, et du coup, c'est ce qu'il a fait. Une petite démo qui fonctionne avec OpenGL et un, un petit moteur codé en PHP. Je vous laisse regarder. Donc, euh, il nous montre tout de suite, c'est bien euh, du PHP pour, pour prouver qu'il ne ment pas. Et très rapidement, voilà il va lancer sa démo. Et donc, j'ai testé tout ça. Voilà, because C'est vraiment euh, <rire> au top de l'inutile. Mais, euh, mais voilà, tout ça, ça fonctionne en fait. Bon, alors, ce n'est pas, euh, pas foufou, mais on a quand même euh, toute une liste de, stripe, de sprites qui s'affichent. Et puis, euh, on peut naviguer un peu dedans, quoi. Et tout ça, c'est codé en PHP. C'est euh, bien rigolo, et on se dit, on peut faire des choses euh, sympas avec, quand même. Du coup, évidemment, qu'est-ce que je me suis dit Je vais coder Gangball en PHP. Évidemment. Donc, je me suis lancé dans le, dans le code de Gangball, et euh, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Concrètement, euh, voilà, j'ai fait ma, mon petit objet « game ». J'ai fait ma classe viewport, euh, j'ajoute mes, mes textures. J'ai une loupe infinie pour euh, conserver la fenêtre. Hein. Euh, une loupe infinie, euh, il faut le dire vite, puisque évidemment, si jamais je à euh, une stop exception, euh, ça va m'arrêter ma loupe. Et, euh, et voyons voir ce que dit la classe viewport. Alors, euh, comme je vous le disais, le travail de Séraphie Mart euh, porte ses fruits, hein, puisqu'on a des objets. Window, pointer, event, euh, renderer, pointer. Ça, c'est les trucs euh, de la lib SDL à la base. Et lui, voilà il a créé des petites classes euh, dans sa lib qui viennent euh, simplifier euh, le travail du développeur qui va utiliser euh, PHP, FFI pour euh, SDL. Donc moi, je l'ai utilisé hein, directement. J'ai créé ma window. Hop. Alors, on a même une intégration... Euh... Bon, ça, c'est natif. Hein. C'est que SDL, voilà ça fonctionne avec OpenGL. donc euh, C'est intégré, tout ça. Et euh, voilà, donc à chaque tour de boucle, qu'est-ce que je fais J'affiche euh, toutes mes textures, euh, etc., etc. Alors, petite chose importante, je vous en avais parlé, on doit gérer la mémoire. Pour gérer la mémoire, qu'est-ce qu'on fait euh, bah Là, voilà, sur toutes les textures, à chaque fois, je vais les terminer. Et dans le terminer des textures, en réalité, ce que je fais, c'est que je clear euh, les pointers euh, qui sont liés aux textures. Et ensuite, je fais un destroy window pour clear aussi la RAM de euh, la window et à la fin, SDL quit pour clear la RAM de sdl. Bon, bien que normalement le process PHP va se terminer, donc euh, il aurait pu avoir à se soucier de la mémoire, mais euh, autant le faire, c'est une bonne pratique. Alors qu'est-ce que ça donne On a envie de savoir. Qu'est-ce que ça donne tout ça Lancement, suspense, hop et c'est pas jouable. Ça n'affiche que ça. Euh, et c'est peu, c'est décevant. Euh, c'est dommage. Bon, il y avait une tentative, mais je vous explique pourquoi je n'ai pas pu aller plus loin. Il se trouve que la raison est intéressante. En fait, Game Ball, c'est un jeu qu'on a développé avec un moteur de physique, hein, parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir écrire la physique et en même temps développer un jeu. La physique, c'est un... un projet à part entière d'une vie. Euh... Donc, euh, on voulait utiliser. Enfin, on a utilisé Box2D. Box2D, c'est une librairie qui est développée en C++. À la base, euh, nous, euh, on a utilisé un portage auquel on a un peu participé, euh, qui est en TypeScript. Mais il n'y a pas de portage en PHP. Bon. Euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave. C'est du C++. Ça fait fi. Let's go. Non, parce que C, c'est vraiment à part. Et FFI n'est pas du tout capable de l'utiliser. D'ailleurs, euh, en C, il y a des classes, etc. Et FFI ne reflète pas les classes. Euh, donc, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une librairie intermédiaire entre Box2D et mon code, euh, qui est développée en C également, et qui aurait euh, exposé une API en C, en fait. Parce que. C ⁇ fait partie des langages où on peut exposer des API C. Donc, il y a une syntaxe euh, externe C, et euh, on ouvre les crochets, et hop, on écrit dedans euh, tout ce qui va concerner euh, le, le, le code C. Et donc, on va pouvoir faire des appels en C ⁇ parce qu'on est dans un fichier C ⁇ Et c'est un peu, c'est là où on va faire un peu notre binding. Donc, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Surtout quand on a des classes, il faut après les refléter euh, avec des fonctions. Donc pas c'est pas trivial, enfin, on n'a pas envie de le faire. Je me suis dit, bon ok, euh, Box2D, c'est une librairie qui est en C ben, ⁇ ce n'est pas grave, je suis parti pour faire des trucs qui n'ont aucun sens. Euh, je vais utiliser PHP-CPP. PHP-CPP, c'est euh, un outil qui permet de développer des extensions PHP en C ⁇ Et en fait, eux, ils ont la limitation inverse, c'est qu'on ne peut pas utiliser de C. Enfin, a priori, c'est difficile. Mais il faut euh, rajouter du code et développer des choses en plus, puisque euh, Box2D utilise des classes, certes, mais aussi beaucoup de structs, puisque euh, bah, finalement, c'est plus plus, on peut utiliser les structs aussi, et puis les structs, c'est plus ni moins que un peu une petite gestion d'objets simplifiés. Donc pourquoi s'en priver et Box2D l'utiliser Et euh, les structs, eh ben, avec PHP, CPP, on ne peut pas euh, les sortir comme ça hyper facilement. Donc euh, je... voilà, j'étais un peu bloqué. Et euh, à un moment donné, je me suis lancé dans le développement en PHP de Box2D, parce que je me suis dit, bah, on peut en fait, Box2D c'est une librairie certes, mais on peut l'écrire en PHP. Euh, ok, il y a beaucoup de code, mais c'est faisable. Et oui, c'est faisable, hein, je l'ai commencé, j'ai beaucoup avancé même. Et euh, en fait, il n'y a même aucune limitation à ça, parce qu'en euh, physique, on n'a pas vraiment besoin de précision. On, est toujours, on fait des calculs avec euh, des, des chiffres à virgule, etc. Mais la précision, elle n'est pas très grave parce que s'il y a des petits décalages, en fait, on ne va même pas le voir. Euh, mais euh, c'était beaucoup de travail. Et vraiment beaucoup de travail. Et trop de travail, en fait. Je n'ai pas eu le temps pour cette présentation de, de finir tout ça. Donc, pas de game Ball en PHP. Petite tristesse. Ouh. Mais euh, sachez tout de même pour revenir à Serafimart, sé euh, que cet homme a entrepris la création d'un moteur de jeu en PHP. Voilà. Donc un moteur de jeu euh, basé sur Vulcan. Donc, euh, si on parle de choses plutôt très modernes, en fait. Hein, euh, bon, c'est un peu de la folie. Je pense pas qu'il y passe tout son temps, a hein, priori non. Mais en tous les cas, c'est très rigolo. Et surtout, il y a déjà un travail qui est effectué. Euh, je vous laisse aller voir, c'est intéressant. Alors, la question maintenant, c'est, qu'on a été vers la création de jeux vidéo, est-ce qu'on peut faire pire Voilà, euh, ou mieux. Hein. Enfin, bref, vous avez compris. Euh, et la réponse, je pense que c'est oui, parce qu'il y a d'autres librairies hein, qui sont développées euh, en C, et notamment, il y a Libretro. Libretro, c'est quelque chose qui permet euh, de créer des émulateurs, principalement. Donc, bah, ni une, ni deux, je m'y suis mis, Et euh, je vous montre ça tout de suite. Euh, donc le nom de, du dossier, je spoil un peu, mais normalement vous le voyez de loin. Euh, J'ai dû euh, compiler cette librairie. Okay donc pour compiler la librairie, on a besoin de faire des trucs un peu obscurs avec le make. Bon, il faut, il faut lire des docs et des docs et des docs, etc. Mais concrètement, ce que, à quoi ça sert Ça sert à sortir un point SO ou un point d'iLib. Vu qu'on est, qu est sur Mac, je suis sur, je suis sur Mac là tout de suite, donc je vais utiliser le point Dailib. J'ai besoin d'avoir le point H. Voilà, donc ici j'inclus bien ma librairie. Et euh, bon, ben bah voilà, je définis euh, tout ce qu'il y a à savoir. Moi, bon, il y a des petits trucs pro, etc. C'est un peu une sorte de working work in progress, hein, mais c'était un petit test. Et quand je lance, qu'est-ce que ça fait Et bien voilà J'ai Pokémon qui se lance en PHP. Et ça, c'est drôle. moi, je trouve ça très très drôle. Bon, alors, vous pouvez le constater, euh, a priori, je ne suis pas au top sur la résolution, euh, vous allez voir, ça dépasse un peu. Euh, bon, ça s'améliore, hein, c'était juste euh, pour rigoler un petit coup. Je ne sais même plus quelles sont les touches, voilà, je ne sais même plus quelles sont les touches, bon, c'est pas grave, peu importe. Tout cas, ça fonctionne et c'est drôle. Si on regarde un petit peu le code, et ben, ce pas très compliqué au final. Je récupère euh, les options du clavier avec SDL, puisque ça fonctionne avec SDL, on crée la petite fenêtre SDL. Hop, et, euh, et puis après, on, on va instancier notre libre-étro. ni libre-étro, ça s'instancie de cette façon. Il y a plein de trucs. Évidemment, tout ce qui va être alors, ça ne sert à rien pour nous. Hein. Euh, on a euh, le mapping de, du, du keyboard qui est, qui est fait ici. Bon, est, ça, c'est simple. Hein, et puis après, on a évidemment tout à la fin... Euh, notre boucle qui permet d'afficher la fenêtre. Voilà. Donc Rendons à César ce qui est à César. Euh, tout ce travail, c'est euh, une idée originale euh, de Gabriel Rodriguez euh, Couteau, qui est, euh, est un brésilien, et qui, lui, euh, l'a fait en commande, en, en cli. Donc, euh, je ne sais pas si c'est pire ou si c'est mieux. Enfin, en tous les cas, voilà, on est tous les deux sur des trucs un peu bizarres. Euh, toujours est-il que c'est euh, très amusant de voir qu'on peut faire ça avec PHP. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que j'en pense. Maintenant, parlons un peu des limitations. Euh, PHP FFI, c'est lent. Euh, c'est même en fait assez lent, assez lent pour être un, un vrai facteur bloquant. Par exemple, si vous avez une petite euh, fonction, euh, comme pow, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous n'allez pas... Utiliser PHP, FFI, ça n'a aucun intérêt. L'appel de la fonction, de la transition vers le C, va être plus lent en fait, que l'exécution elle-même de la fonction, mais dans PHP. Donc, si vous avez le même code en PHP, ça va aller plus vite. L'exemple a été donné d'ailleurs par Jolico, Je crois qu'ils ont même fait des benchmarks. Hein, si vous voulez aller voir ça, ils ont dû écrire un article à ce sujet. Il y a même un dépôt GitHub. Ils ont utilisé UID, la fonction UID en C, via FFI, et c'est lent. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça parce que générer un, un UID, en fait, c'est quelque chose qui est assez rapide. Et euh, bon, éventuellement, dans une extension, hein, l'extension UID de, pour PHP, elle, oui, elle fait sens hein, parce que là, on a un appel direct qui s'est compilé avec PHP. FFI limité au C. Je vous ai dit l'inverse tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu vrai dans le sens où euh, les externes C, c'est compliqué. En vrai, c'est. Euh, et d'ailleurs, encore une fois, Jolie Code euh, a fait l'exemple avec du Rust. Euh, sur la fonction UUID, euh, et il y a plus de code pour faire le externe que de code pour faire le UUID. Euh, voilà, on, on est sur ce, sur ce genre de choses. Hein. C'est compliqué, et franchement, euh, pas forcément nécessaire. Après, c'est un peu dommage, dans le sens où, euh, bah, par exemple, euh, en C++, on a Qt. Euh, Qt, c'est quand même, euh, à mon sens, en tous les cas, le meilleur framework qui permet de, de construire des fenêtres. Et, euh, et bon, bah, malheureusement, on n'y a pas accès parce qu'il est développé en C. GTK et GPLv2. Euh, petit détail, GTK, euh, c'est très, très cool, je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, c'est une euh, licence GPLv2. Alors, peut-être certains diront, euh, bah, c'est pas très grave. Moi, j'ai regardé vite fait sur Internet et j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'on développe un projet open source euh, pour pouvoir utiliser GTK. Il fallait en tous les cas que le code final soit open source. Alors, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Il euh, y a beaucoup de sources qui se contredisent. Je ne suis pas un expert juridique. donc Je voulais juste faire un warning par rapport à euh, ce que je viens de dire, parce que je vous ai montré un truc cool. Mais, euh, mais est-ce que ce n'est pas un peu bloquant d'avoir cette licence Je ne sais pas. Très bien. Je ne peux pas charger cette slide. <rire> si, ça va aller. Euh... Eh bien écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste un petit peu de temps. C'est fait pour. Euh, et puis si vous voulez euh, me suivre sur Twitter, euh, voilà, vous avez tous les liens. Et euh, naturellement, euh, n'hésitez pas à mettre un petit retour sur euh, Join C'est d'autant plus important que bah, je ne vous vois pas en, fait, en temps réel. Donc je ne sais pas quelles ont été vos réactions euh, ou non-réactions. Donc pour moi, c'est important d'avoir euh, du feedback, euh, d'autant plus euh, sur ce coup-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime, surtout. Euh, C'était vraiment... Enfin, je trouve ça très intéressant pour ma part, en tout cas. On a quelques questions, mais on a deux minutes, donc on va en prendre une, celle qui a le plus de votes. Euh, elle est de Julien Ferchaud. Et donc, du coup, la question, c'est FFI ouvre la porte à d'autres possibilités sur nos apps PHP, top. Est-ce que tu as connaissance de use case sur des applications web, API, site web, etc.? Alors, c'est vrai que euh, je n'ai pas du tout orienté euh, tout ce que j'ai pu faire comme test et, euh, et autre chose euh, sur, des, sur des sites web, mais euh, une application qui pourrait être très sympathique, ça serait sur du machine learning. Euh, vu que toutes les libres de machine learning, elles sont en, généralement en C, euh, bah là, du coup, on a soudainement accès. Et d'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises à vérifier, mais je crois que euh, ça existe déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a fait une librairie FFI. Euh, pour, euh, pour des, des applications en machine learning. Donc ça, ça pourrait être utile. Ok, bah, top, merci bien. Bah, là, on n'a on on a plus de temps pour d'autres questions. Il en restait une ou deux. Tu as essayé le Game Engine en un PHP et une autre. Pourquoi, grand Dieu, pourquoi euh, Si tu veux y répondre dans, les, dans la chat-room ou autre, juste après qu'on ait terminé le talk, à toi de voir. Nous, on se retrouve pour maintenant les, les deux confaliennes, la, la première avec Sophie Lattier et euh, qui a duré une trentaine de minutes, et après, on terminera avec euh, la table ronde. Voilà, comme l'a dit Maxime, surtout, euh, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions, surtout, lui faire des feedbacks sur le joint in Vous avez le lien dans la chat-room, vous aurez aussi le lien sur Twitter. Donc, euh, go, go, retour. Voilà, encore merci beaucoup, Maxime. À bientôt. À bientôt. Bon, je crois que j'ai encore la room, je vais pouvoir répondre à quelques questions. Euh, pourquoi grand Dieu Pourquoi bah, Parce qu'on peut. Parce que, du coup, c'est rigolo. <rire> tout simplement. Hein. Euh... Est-ce que j'ai essayé le Game Engine en PHP euh, bah, En fait, j'ai buildé juste euh, le, le POC qu'il avait fait. Et euh, ça fonctionnait. Euh, bon, ça n'a pas fonctionné tout de suite directement. Euh, D'autant plus que lui, ce qu'il a fait, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il s'est arrangé pour que ça fonctionne de la même façon, avec le même code PHP, euh, sur toutes les plateformes. Parce que, bah, du coup, comme je vous l'ai expliqué, euh, le chargement FFI il va différer si on est sur un Mac, si on est sur un PC, si on, sur, euh, sur, un, sur un Windows ou, euh, ou sur un Linux. Enfin, un Windows, ça va être les DLL. Voilà. Et, et lui, du coup, il s'est arrangé pour que son moteur il fonctionne sur euh, tous les systèmes. Et du coup, c'était assez intéressant, mais bon, moi, quand j'ai lancé, ça a généré des bugs que j'ai dû, dû patcher. Après, c'est toujours intéressant et cool.